Bien, bah je vous propose de commencer euh, tout de suite. Donc, je vais faire quelques petits mots d'introduction parce qu'on a des collègues ici qui ne sont pas de l'UMR Passage et qui viennent de l'extérieur pour expliquer un peu le, le contexte de, de la présentation d'aujourd'hui. Je vais introduire très brièvement l'intervention de Sébastien Grevesmull pour vous dire que donc, en fait, depuis 2022, au sein de l'UMR Passage, on a démarré un nouveau projet scientifique, un nouveau contrat qui est centré sur le rapport dialectique entre les changements globaux et les, les reconfigurations des spatialités. Et on cherche au sein des différents projets, des différents ateliers, des différents groupes de réflexion qu'on peut avoir dans le labo, à appréhender l'espace par les spatialités des acteurs et à essayer de comprendre comment les acteurs produisent un certain nombre de, de constructions symboliques, identitaires, politiques, par lesquelles ils mettent en forme le monde et par lesquelles ils tentent d'appréhender les changements globaux. Donc ça c'est un, un des grands objectifs de notre UMR, qu'on va décliner cette ambition scientifique sous la forme de différents ateliers et de différents séminaires. Donc on a plusieurs ateliers euh, thématiques ou sur différents processus qu'on qu essaye d'analyser dans ce qu'on pourrait appeler des espaces de réflexion qui sont à géométrie variable. Donc chaque groupe s'organise de façon un peu différente. Et donc moi j'ai le plaisir de co-animer avec Suzanne Cato, que j'ai perdu de vue, mais avec, juste là. avec Suzanne Cato, avec Olivier Pissoat et avec Patrice Tissandier, donc un des ateliers transversaux de l'UMR Passage qui s'appelle l'atelier Mesures et des mesures » et qui est un atelier qui est construit comme un espace de réflexion sur les processus métrologiques qui, par la mise en chiffres ou par la mise en carte du monde, euh, tente d'appréhender les changements globaux. Donc on, on aborde, nous, cette euh, dialectique entre euh, changements globaux et reconfiguration des spatialités euh, par le prisme de la métrologie, des processus de mise en mesure du monde, avec en fait deux grandes perspectives complémentaires qu'on essaye de discuter dans nos séminaires. La première, c'est qu'on essaye d'interroger la performativité des processus métrologiques et notamment des images qui sont issues de ces processus euh, pour essayer de, de voir comment ces dispositifs qui souvent sont des dispositifs techniques relativement opaques et, et difficiles à, à appréhender de façon globale, essayer de comprendre comment ces dispositifs sont produits euh, et aussi surtout comprendre comment ils participent à, une, à des mises en récit multiples et parfois contradictoires des changements globaux. Donc ça c'est ce qu'on va voir en particulier dans le cadre de, de, de la séance d'aujourd'hui. Mais dans cet atelier transversal, on a aussi un deuxième axe d'analyse qui s'intéresse plutôt à, aux modalités de résistance au processus métrologique, où ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de voir comment différentes initiatives, qui peuvent être des initiatives individuelles ou collectives, qui peuvent être des initiatives reconnues ou informelles, qui peuvent être des initiatives locales ou planétaires, tentent de résister à ces processus métrologiques, à ces processus de mise en, en chiffres ou, ou de mise en carte, euh, et qui euh, donc développent des stratégies, soit pour essayer d'éviter cette mise en mesure, soit pour essayer d'invisibiliser un certain nombre de ressources ou d'actions euh, par par exemple la fuite ou le blanchiment des cartes, soit au contraire par la production de contre-représentations, de contre expertise de contre-production. Euh, et donc là on peut penser à tout le champ de la contre-cartographie ou du stat activisme. Donc l'idée c'est d'essayer de comprendre comment des dispositifs de résistance au processus métrologique participent à ce qu'on pourrait appeler une sorte de mise en désordre du monde et essayer de voir comment ces mises en désordre du monde multiple peuvent être appréhendées comme le symbole ou comme le symptôme euh, de la crise des États-nations confrontées à, aux changements globaux. Essayer de voir au aussi comment ces dispositifs, à l'échelle de l'individu, peuvent agir comme des opérateurs sur les spatialités de chacun. Voilà, donc ça, c'est les deux grands axes hein, autour de cet atelier, mesure et démesure, qui participent à la réflexion globale de l'UMR sur le rapport dialectique entre changements globaux et reconfiguration des spatialités. Alors aujourd'hui, on a le, le plaisir, donc, dans le cadre de cet atelier, nous on fonctionne plutôt avec des invités qui sont soit des membres de l'équipe qui nous présentent leurs travaux. Donc Fiona nous a présenté par exemple lors de la dernière séance les, les travaux qu'elle qu mène ou qu'elle a pu mener. Là on a aussi des invités extérieurs comme, comme aujourd'hui. Et puis on alterne avec des séances qui sont plutôt des séances où on alternera mais on a commencé par là, avec des séances qui sont plutôt des séances de réflexion collective et de discussion sur la base des présentations qu'on euh, qu qu a pu avoir. Donc on va détricoter ton intervention pendant des heures et des heures, sans doute dans les semaines à venir. Euh, voilà, donc là on a le très plaisir d'accueillir Sébastien Grevesmull, qui est chargé de recherche au CNRS, qui est euh, historien à l'EHESS, et euh, qui est plus précisément donc, historien des sciences et spécialiste de histoire en histoire environnementale et en études visuelles. Alors, ces travaux ont déjà été évoqués dans le cadre de notre atelier, notamment au tout début, quand on a partagé un certain nombre de textes. On avait notamment évoqué le numéro que tu as coordonné euh, dans la revue euh, Geography, euh, Geography and Environment, que tu as mm -hmm. coordonné en 2017. On avait évoqué aussi ton livre euh, La Terre vue d'en haut, paru aussi en 2010. Non, plutôt, 2014. 2014. Mm -hmm. Voilà, donc c'est des, des textes qui ont circulé, euh, sur lesquels on a, on a pu alimenter un peu notre réflexion, en particulier puisque dans, ce, dans les travaux que tu développes, tu soulignes l'importance de euh, l'iconographie, notamment scientifique, dans l'appréhension de l'environnement global. Et euh, tu as par exemple travaillé sur euh, l'histoire de, euh, des représentations du trou de la couche d'ozone et la façon dont euh, finalement le visuel qui a été produit autour de la couche d'ozone a euh, euh, impacté euh, et jouer un rôle clé dans un certain nombre de processus politiques, et notamment dans le, le cadre du, pro, du protocole de Montréal de 85 où il y a eu un, un avant et après, finalement, la, la création de ce visuel. Euh, donc le travail de Sébastien, il, est, il nous est utile pour cet atelier, parce qu'il nous permet d'appréhender, finalement, euh, ce que Denis Retaillé, euh, ancien directeur de, de ce labo, appelait euh, l'effet de vérité des cartes. On voit, finalement, à travers euh, tes travaux, l'effet de vérité des images, et d'un certain nombre d'images, euh, dans le champ spécifique de l'environnement global qui n'est pas forcément un, un champ sur lequel on travaille puisque beaucoup des collègues qui sont ici euh, travaillent sur des territoires bien ciblés autour d'études des, des, des de cas et à des échelles qui ne sont pas forcément des échelles globales. Ce qui est aussi euh, intéressant dans, ce, euh, dans, ce, dans ton travail, c'est que tu montres bien l'importance d'articuler euh, des réflexions entre le local et le global et tu nous invites à ne pas en rester à une analyse assez euh, désincarnée simplement de, de ces grands visuels euh, autour de, euh, des changements globaux mais à bien regarder comment les acteurs les mobilisent et euh, comment euh, finalement toutes ces iconographies euh, en situation sur le terrain vont agir comme des instruments politiques euh, dans différentes situations et puis enfin on peut relever que Sébastien euh, remobilise aussi euh, ou à remobiliser dans ses travaux euh, les écrits de Tim Ingold qui était dans, dans cet amphi il y a peu de temps qu'on avait invité à, à l'initiative de Béatrice Collignon euh, à la Maison des Suds et euh, notamment ses réflexions sur les globes euh, les globes que Tim Ingold définit euh, plus comme des objets de contemplation que euh, comme euh, des incitateurs à l'action et donc euh, il y a euh, toute une réflexion qui euh, nourrit aussi euh, nos travaux puisque bah, Sébastien est à Bordeaux depuis euh, lundi là pour trois jours pour justement travailler sur ces globes, puisqu'on a démarré lundi euh, un programme de recherche, donc le programme Spherographia, qui est un programme qui réunit donc, des collègues qui sont en partie présents ici euh, de différents laboratoires, d'EVS, de, de prodigue du LIST, de, du LETG, euh, et qui euh, a pour objectif précisément de faire une analyse, pour, le, pour la faire courte, une analyse politique des globes virtuels, l'objet de recherche c'est les globes virtuels et la façon dont les globes virtuels participent à la mise en récit des changements globaux et sont mobilisés par différentes sphères d'acteurs. Voilà, donc pour toutes ces raisons, on est ravis de t'accueillir, Sébastien. On, Suzanne nous dira deux mots après, peut-être sur la, la suite, en fin de séance, puisqu'on a commencé à, à programmer les prochaines séances, euh, même si on n'a pas de date précise arrêtée, mais on a au moins des idées d'intervenants. De, et donc là, je vous propose bah, une intervention d'à peu près une heure et puis euh, qui sera donc, euh, filmé. On remercie les collègues de l'Université Bordeaux-Montagne d'être présents. Euh, et puis ensuite, euh, on coupera les caméras et on pourra discuter euh, librement euh, et de la présentation jusqu'à midi. À voilà. Merci beaucoup euh, Sébastien et à toi. Merci, Merci beaucoup. Ben, je suis ravi d'être euh, là aujourd'hui, de pouvoir présenter euh, une partie de mon travail qui est surtout... Je vais vous présenter la partie, beaucoup axée sur des aspects géographiques, de spatialité, euh, mais point de vue, du point de vue d'un historien, bien sûr, parce que c'est ma formation principale. Et euh, ce, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous retracer un peu euh, le chemin vers le global, vers les images environnementales globales, vers les globes, et Je voulais faire cela à partir d'abord des vues de paysage, comme vous connaissez bien sûr la terre, le lever de terre d'Apollo 8, ou des images, disons, une inversion d'une vue de paysage habituelle, c'est-à-dire avec le paysage lunaire en avant-plan, et puis des vues globalisantes comme la fameuse bille bleue, qui pose, bien sûr, un certain nombre de questions d'ordre spatial, de représentativité, etc. Et qui invite à plusieurs lectures, pas seulement la lecture environnementaliste, bien sûr, qu'on apporte souvent à cette image, mais aussi beaucoup d'autres récits que celles de l'environnementalisme, mais par exemple, du contrôle environnemental total, etc. Alors, je vais faire cela... À partir de, de, avec, en mobilisant certains concepts euh, de différentes disciplines je m'inspire par exemple de l'histoire de l'art Michael Baxand il a travaillé sur le quattrocento il a essayé avec euh, ce, ce qu'on appelle son livre il s'appelle aussi l'œil période, the period eye et c'est un livre qui essaye de, euh, de récupérer les réponses, disons la lecture d'œuvres d'art euh, mais dans le Quattrocento, ça veut dire, euh, il se pose la question, est-ce qu'on peut savoir ce, comment les gens ils ont regardé à une certaine époque euh, euh, certaines œuvres Et euh, ça, c'est l'œil période. Et on a la même chose en euh, théorie du cinéma, comme euh, Christian Metz, il a théorisé ça sous le régime scopique, mais d'une autre façon, avec euh, un tournant plus euh, vers le matériel vers le dispositif, c'est-à-dire euh, où on met en valeur euh, disons l'encadrement le, nécessaire pour euh, voir d'une certaine manière et, et pas d'une autre. Et si vous euh, changez certains éléments dans ce dispositif, vous n'avez plus le même effet. En euh, fait, tout le dispo, toute l'intention, par exemple le cinéma, ne peut pas marcher si vous n'êtes pas dans le noir, assis, si les gens se taisent, euh, ne se taisent pas, etc. Alors, euh, il y a de ça, on peut voir surtout la variabilité historique des manières de voir. C'est-à-dire on ne voit jamais la même chose à, à différentes euh, époques. Et puis aussi le caractère construit, bien sûr, que, parce que tous les médias, tous les instruments, ils participent activement. Comment on, à, comment on perçoit le monde, bien sûr Et je vais vous montrer euh, plein d'exemples, euh, comment on construit des visions Activement. Et en philosophie des sciences, Gaston Bachelard, il a théorise, théorisé cela euh, sous la notion de phénoménotechnique, en nous disant que la, la physique moderne, elle est née, disons les concepts de la physique moderne, elle est née euh, aussi euh, grâce à des instruments, disons, elle porte, les instruments portent de toutes parts, les, les théories portent de toutes parts la marque des instruments. des et par cela, il voulait dire, bien sûr, que l'instrumentation en physique, elle, euh, elle, elle oriente euh, grandement aussi les théories qui en découlent. Et ça, euh, je vais vous montrer euh, aussi que c'est, bien sûr, très vrai aussi pour nos, euh, pour nos perceptions de l'espace. Et euh, dans ce sens, mes travaux tournent plutôt, sont orientés vers des pratiques de voix et pas vers la cognition, c'est-à-dire des théories de vision, parce qu'on pourrait bien sûr faire aussi une théorie, une histoire de la cognition, des théories de vision, ça existe aussi bien sûr. On pourrait partir par exemple de Descartes, de la dioptrique, qui conçoit l'œil comme une caméra obscura, et on pourrait arriver jusqu'à aujourd'hui à la conceptualisation de notre œil, comme une, pas seulement une extension de notre cerveau, mais, mais la rétine, elle est constituée de, de tissu cérébral, et qui fait aussi déjà des opérations avant même que le signal arrive euh, au cerveau. Et du coup, on pourrait écrire une théorie, une histoire de cela, bien sûr, aussi. Mais moi, je suis plutôt orienté vers les pratiques de voir. Alors, euh, les, bah, les images sont euh, bien sûr aussi un mode privilégié pour la pensée globale. Ça, on l'a vu ces deux derniers jours de multiples, multiples fois. Et moi, je vais me concentrer aujourd'hui sur deux régimes scopiques, surtout. Je vais me concentrer sur le paysage et le planisphère. et J'ai choisi ces deux-là parce que c'est deux régimes scopiques importants qui permettent une pensée globale, mais d'une façon très différente, et historiquement située aussi. Je vais vous raconter un peu l'histoire de ces deux régimes scopiques. Et puis, euh, si on fait cela, on peut regarder aussi les styles visuels déployés, c'est-à-dire, on a, euh, dans les différentes images, on mobilise certains styles visuels, et on peut connecter différents champs de savoir à travers des styles visuels partagés. Alors, euh, une autre partie de mon travail est beaucoup orienté vers les métaphores. Et dans la crise environnementale actuelle, l'anthropocène, on a plein de métaphores. On, est, on baigne dans les métaphores qui essayent de, de nous parler de la crise écologique. L'empreinte carbone, on, a, on connaît bien sûr le trou de la couche d'ozone. Il y a plein de métaphores, les limites planétaires. Et chaque métaphore véhicule, bien sûr, des idéologies, des politiques différentes et mérite aussi d'être étudiée d'un point de vue historique parce que, euh, je l'ai fait par exemple pour le trou de la couche d'ozone, on peut voir en effet, à travers, quand on suit des métaphores dans l'histoire, on peut voir aussi bien sûr des contextes sociaux et politiques, économiques, différents, évoluer à travers la focale de la métaphore. Alors, par exemple, quand on regarde la métaphore du trou de la couche d'ozone, elle n'est pas du tout euh, une invention des années 80 des chercheurs du British Antarctic Survey qui ont publié le premier article sur la déplétion de l'ozone au-dessus de l'Antarctique. Mais elle apparaît déjà dans les années 20, dans le milieu de l'astronomie où on voulait créer un trou dans la couche d'ozone pour avoir de meilleures observations astronomiques parce que l'ozone est un filtre puissant, bien sûr, et cela permettrait de meilleures observations astronomiques. Et pendant la guerre froide, on a proposé de créer des trous artificiels dans la couche d'ozone pour incapaciter la production et euh, l'ennemi, la production agricole de l'ennemi. Et puis, on est passé à des inquiétudes environnementales euh, à partir des débats sur les, les avions supersoniques, sur les bombes à aérosols, et bien sûr, le trou de la couche d'ozone en 1985. Alors, euh, si vous, vous retracez euh, une métaphore comme ça, vous pouvez aussi capter, bien sûr, des contextes euh, historiques euh, très différents, et vous pouvez avoir une lecture euh, de, disons, de longue durée aussi euh, des contextes historiques. La même chose compte pour le vaisseau spatial Terre, qui a été une métaphore qu'on n'utilise plus tellement aujourd'hui, mais qui était une métaphore importante de la guerre froide, beaucoup promue par l'architecte, ingénieur parkman Fuller, et qui euh, véhiculer une métaphore euh, très ben, mécaniste de la Terre, un objet contrôlable, une machine pour laquelle il nous manque juste le manuel. Et si on aurait le manuel, on pourrait euh, réparer cette machine qui s'est grippée. Et euh, le théoricien des médias, McLean, il a bien, euh, il a bien marqué aussi disons, le, le contexte de la métaphore du vaisseau spatial-Terre. Il a bien relevé le fait aussi qu'on redéfinit l'environnement global avec l'avènement de l'âge spatial, c'est-à-dire qu'on qu va introduire une, euh, une nouvelle conception du monde qui serait maintenant enveloppée par des satellites, par, un, par des objets techniques de façon, euh, disons, de, pr pr presque étanche, en quelque sorte, de, on fait naître un objet euh, pratiquement technique et maîtrisable. Alors, euh, maintenant, je vais commencer par le paysage, le premier régime scopique que je vais vous présenter. Et euh, je vais le faire à partir de l'histoire de l'art, des exemples d'histoire de l'art, parce que, euh, on, toujours dans la perspective, bien sûr, de vous parler de, de l'environnement global. Et en effet, on peut parler de paysage et d'environnement global, pas seulement parce que, comme on sait, euh, de la, Mitchell, par exemple, il a théorisé euh, la notion de paysage et il nous a proposé qu que déjà, regarder le paysage, quand on dit regarder la vue, c'est déjà quelque chose de synoptique et d'autoréflexif. C'est-à-dire, on, on essaye de regarder un ensemble et pas seulement des détails. Euh, c'est ce qu'il propose ici dans Landscape and Power. Et c'est ce qu'il propose aussi que c'est une... C une, il y a une auto-réflexivité aussi qui est, qui est engagée là -dedans. Alors, mon exemple que je vais vous présenter, ça vient d'un... Euh, C'est de la thèse de l'historien de l'art Léo et il propose ici une thèse que dans cette vue de Caspar David Friedrich. Il y a, en quelque sorte, on a ici une œuvre d'art qui qui représente un espace assez étrange, parce que c'est un espace courbé. Et si vous regardez bien, à l'horizon, vous voyez que le haut et le bas, ça semble assez courbé. Parce qu'en effet, quand vous regardez euh, l'esquisse qu'il a fait avant de peindre cette, sa peinture, elle est construite selon les règles de la perspective linéaire. Tout est plat, tout est... on a des lignes c'est beaucoup plus plat. Et quand on passe à la réalisation de, de son œuvre, on a quelque chose de beaucoup plus courbe. C'est vraiment une intention de l'artiste de nous transmettre, de nous présenter le monde d'une autre... La thèse de Köln, c'est de dire, ici, on a en quelque sorte une vue de la Terre de loin, presque anticipée de l'âge spatial, insérée dans un paysage très local euh, dans, en Allemagne de l'Est. Ici, on est euh, à côté de Dresde, disons, dans le, on a anticipé en quelque sorte cette vue d'en haut euh, de la Terre euh, dans le paysage inséré dans le, le paysage global, euh, dans un paysage très local. Et vous, vous pouvez penser sur ce que vous voulez de la thèse de Carlin. L'important, c'est de dire. Le paysage peut bien sûr nous amener des objets globaux d'une façon ou d'une autre, d'une façon métaphorique ou pas, mais il y a une pensée scientifique qui s'est imposée dans les vues de paysage et qui ont transformé la notion d'une notion uniquement artistique et ils l'ont transformée dans une notion aussi écologique. Et cette transformation, on la connaît beaucoup avec Humboldt. Il y a d'autres qui ont participé à cette révolution, si vous voulez, ou cette ce redéfinition du paysage. Mais ce qui est important, c'est que les, les, euh, les travaux de Humboldt, ils étaient très inspirés, bien sûr, par les artistes. Ils, étaient, ils, ils baignaient dans le milieu des artistes parce que les artistes ont la capacité intuitive de représenter les connexions écologiques auquel il s'intéressait de très près à, à, à, à, grâce à sa géographie des plantes. Et euh, c'est cette connexion que les artistes savaient euh, produire intuitivement. Euh, lui, il voulait transcrire dans le monde scientifique. On l'a, euh, par exemple, avec euh, les gradations de bleu, euh, qui étaient avant... Il y avait des, juste des notions du monde de l'art, c'est-à-dire on avait un bleu ciel euh, euh, italien et on savait quelle couleur il fallait y attribuer. Lui, il a utilisé le cyanomètre. Ce n'est pas un instrument qu'il a inventé, mais cet instrument permet de transcrire les gradés de bleu de manière scientifique et de, les, et de donner des échelles de gradation de manière scientifique, par exemple. Euh, ce qui est intéressant chez Humboldt aussi, c'est bien sûr qu'on qu'il y a des lieux géo géographiques pour produire des savoirs globaux et que ces lieux ils vont changer bien sûr au cours du temps. Au xviiie e 19e siècle, on a les montagnes et les volcans qui sont le lieu idéal pour produire, comme disait Saussure, la théorie du globe avec un, gros, un grand T. Et hum, Humboldt, il utilise bien sûr l'analogie entre la latitude et l'altitude. Pour utiliser le volcan, la montagne comme un modèle réduit de la Terre entière. Et une autre chose intéressante chez Humboldt, c'est bien sûr qu'on peut on peut revenir chez Humboldt aujourd'hui et on peut le remobiliser comme une source de savoir écologique produite à une comme une photo aérienne euh, ou euh, comme une euh, photographie du paysage euh, qui à conserver le statut écologique à un moment précis, et on peut y revenir et voir aujourd'hui la pression de, de l'homme sur les flancs du Chimborazo qui est la, le recul des glaciers, etc. Alors, euh, j'ai dit Humboldt était beaucoup inspiré par les artistes, en effet, parce que avant. Euh, euh, pendant longtemps la notion de paysage. Euh, elle était uniquement artistique et il fallait avoir... Euh, Ce n'était pas des vues... Euh, Ce pas des vues tellement... comme on voyait, quelqu'un a vu le, un paysage, mais c'était très allégorique. Il fallait disposer de certains codes pour déchiffrer les différents éléments dans l'image. Mais avec les, les grandes explorations, les peintres à bord des différents euh, euh, explorateurs comme euh, William Hodges à bord de James Cook, le voyage de Cook. Il a produit des œuvres qui ont beaucoup inspiré Humboldt à cause des savoirs écologiques qui sont transcrits euh, dans les œuvres. Et euh, euh, il y a une école, euh, euh, école d'art qui s'appelle euh, The Hudson River School qui était très influente, qui a produit des œuvres très très grandes de, des paysages, des parcs nationaux, notamment aux États-Unis, qui a beaucoup contribué à la, à la création des parcs nationaux aux États-Unis et qui a perpétué un peu cette vision écologique du monde, cette intégration des éléments écologiques qui font sens, cette vision presque écosystémique, si vous voulez. D'un lieu euh, comme ici, comme des Rocky Mountains, ou bien euh, ici, Yosemite Valley, ou, ou bien la Sierra Nevada, où vous avez euh, pas tellement une vue très, euh, disons, très photoréaliste, photo disons, c'est pas une vue comme, on comme ça s'est présenté exactement comme ça euh, à l'artiste, mais il a rassemblé les, tous les éléments qui font écologiquement sens. Dans ce lieu. Et c'est ça, ce qui est intéressant dans toutes ces traditions de, de la Hudson River School. Alors, si les vues de paysage ont bien sûr évolué, et ce qui est devenu dominant avec l'écologie, avec la systems ecology, c'est bien sûr des vues beaucoup plus cycliques du paysage, c'est-à-dire des, des boucles de rétroaction, les différents cycles qui, qui font, euh, qui font partie de notre biosphère, qui animent notre biosphère. Et c'est ce cycle-là qui sont devenus aujourd'hui l'écologie des systèmes et bien sûr les, la, la System Science, les, les sciences du système Terre, avec la montée de, du programme environnemental de la NASA à partir des années 70. C'est cette vision-là qui s'est imposée comme euh, vue paysagère et bien sûr aussi vue... Global sur la Terre parce qu'on a intégré, bien sûr, les, ces cycles-là dans nos visions, par exemple, des limites planétaires. On a int intégré, bien sûr, le cycle de phosphore et de nitrogène, euh, d'azote, pardon, euh, qui sont, bien sûr, les, euh, les deux limites qu'on a déjà largement dépassées, à cause de l'agriculture, notamment. Euh, et c'est un peu par là qu'on arrive aussi euh, maintenant euh, au, vu de, euh, au second régime scopique, parce que là, vous voyez, on est déjà passé à des vues, beaucoup, à des vues globales et planétaires. Et, euh, du coup, j'aimerais bien maintenant vous parler du second régime, qui est le régime du, du planisphère. Alors, euh, comme, comme à là, je dois me tourner vers l'encyclopédie d'Hydro pour le planisphère, pour la définition, et il nous propose une définition qui est le planisphère est une projection de la sphère et des différents cercles sur une surface plane, et en gros c'est des cartes Et c'est pas très étonnant de dire ça devant les géographes, mais le planisphère, si on veut le situer historiquement aussi dans l'évolution euh, des, des régimes scopiques, euh, il y a un moment très important qui va se passer avec la naissance de la photographie aérienne, parce qu'on va assister à un basculement profond dans la perception du monde qui va être dans un, amené au milieu du 19e siècle quand Nadar invente, euh, introduit la photographie aérienne. Et ce basculement, je vais essayer de le retracer maintenant dans cette, dans cette deuxième partie sur le planisphère un peu ensemble avec vous. Euh, aussi parce que, ici, vous avez une fameuse caricature de Nadar qui nous parle de Nadar et de la photographie à la hauteur de l'art, qui nous fait presque oublier que le projet de Nadar, ce n'était pas un projet artistique, ce n'était pas celui que vous voyez en bas, ici à Paris, les différents laboratoires, les ateliers de photographie, les studios où vous pouvez faire réaliser votre photo euh, ou votre portrait mais euh, c'est plutôt un projet cartographique. Il a dit, euh, moi, je, avec, si euh, vous me donnez les, les moyens, je peux cartographier, faire le cadastre de la France en, en, en, dans un mois ou deux mois, je peux faire le cadastre entier de la France. Bien sûr, il n'avait ni les moyens, ni les, la, la, les technologies n'étaient pas à point pour faire cela, mais ça montre aussi, bien sûr, la proximité immédiate de la photographie dès sa naissance euh, avec, euh, à, à ce nouveau régime qui, qui est le planisphère. Et il y a des raisons euh, importantes pour cela, parce que quand vous regardez les écrits des différents gens qui, ont pratiqué, qui étaient importants dans ce champ, que ce soit Nadar en France ou manche James Klescher en Angleterre, on a des... Euh, on assiste à une révolution de la perception parce que la chose clé ici, c'est le paysage disparaît en ce sens que l'on voit plus que la projection sur un plan. Jamais je n'ai vu les paysages terrestres plus semblables à un plan d'ingénieur. Et c'est précisément ça. Et cela, ça va se passer dans un contexte aussi de foire foraine. On pouvait acheter son ticket, on pouvait monter sur un un aérostat à Paris, au Trocadéro, par exemple, et vous pouvez vous élever dans les airs et voir Paris d'en haut. Et cette vue verticale, ou, ou c'est oblique, bien sûr, sur, sur la ville d'en haut, elle entraîne précisément ça, cette, cette réduction du paysage à un plan d'ingénieur. Et on va très rapidement, on va le théoriser cela, on va mathématiser cela, on va essayer de transcrire cette nouvelle ici, par exemple la pointe de, de Saint-Louis avec les péniches, et on va les transcrire rapidement dans des, dans des cartes. Avec, très important, la photographie per, perpendiculaire, euh, comme on va la pratiquer, bien sûr, aussi euh, dans la photographie aérienne par la suite, avec la chambre ici accrochée à la nacelle. Alors. Euh, le planisphère, pourquoi c'est nouveau Parce que on a la perte de l'horizon et la perte de toute orientation naturelle. Ça veut dire qu'il n'y a plus de haut, de bas, de droite, et de gauche. L'image, on ne sait pas comment il faut la tourner. On, on peut la tourner dans n'importe quel sens, comme on veut. Ou, si vous voulez respecter les normes cartographiques actuelles, il faut tourner nord. Mais voilà, c'est il y a pas une orientation naturelle. Et puis, ça s'oppose bien sûr à la tradition de paysage, parce que ce n'est plus une composition. Il n'y a pas un élément central important qu'on va mettre en valeur, mais maintenant tous les objets imagés sur la surface sont importants potentiellement et peuvent nous intéresser. Et ce qui est intéressant aussi, on n'a plus une vue d'ensemble, mais d'avoir une fragmentation de l'espace. Et elle est. Euh, cette fragmentation, on va la essayer de la surmonter, bien sûr, à fur et à mesure, en créant des mosaïques, etc. Mais au, au fond, ça reste une fragmentation. Et euh, même si on a, euh, a l'impression qu'on va passer tout de suite à des vues très globalisantes, etc., non, le global, il doit toujours être construit, produit activement, par différentes techniques, etc. Et. Euh, euh, et on va voir euh, comment ça se fait. Alors, euh, une chose importante, c'est bien sûr les métadonnées. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les métadonnées. C'est-à-dire qu'il faut récupérer, par exemple ici avec un baromètre anéoride, euh, il faut récupérer les, la, la, la hauteur à laquelle on a, on a pris la photo. Ça c'est une gravure d'une photo, mais à la base c'était une photographie. Euh, on a, ou, dans, sur laquelle on a enregistré en même temps le baromètre anéoride qui permet, comme la focale elle est fixe, de savoir l'échelle de cette photographie et du coup de produire une carte. On a systématisé cela pendant la Première Guerre mondiale pour des raisons essentielles de, parce qu'on a maintenant une guerre qui ne se passe plus vraiment à la surface mais qui se passe dans des tranchées on, on, on va passer de plus en plus dans le souterrain. Et cette, cette nouvelle façon de faire la guerre, de mener la guerre, cette, elle nécessite aussi de nouveaux moyens d'observation et de développer rapidement la photographie aérienne comme un outil de surveillance euh, de façon quasi instantanée. Et ce n'est euh, bah, pas instantané, mais il faut rapidement tra traduire, ces, transcrire ces images dans des cartes, dans les plans, dans les mouvements, etc. Et on va faire cela de façon massive pendant la Première Guerre mondiale. Et on va, mettre, on va construire, bien sûr, ce type de cheminement. Il est typique pour aussi l'âge spatial, où on, va, on a, bien sûr, aussi ces mosaïques qui vont, qui vont se faire à fur et à mesure pour créer des vues plus globales avec euh, euh, l'avènement de l'âge spatial, c'est-à-dire on va récupérer en Allemagne euh, les, les V2 et les ingénieurs qui ont participé à la construction de, dans le euh, camp de concentration à Mittelbautora, qui ont participé à ce programme de la construction de cette arme meurtrière, qui va être trans, transportée aux États-Unis et en Russie, et qui vont les deux vont être à la base des deux programmes spatiaux principaux de la guerre froide de la Russie de la, de et de l'Union soviétique et des États-Unis, avec une grande différence que, aux États-Unis, on va réhabiliter les nazis. Bernard von Braun, il va devenir l'une des plus grandes figures et la face du programme spatial tandis qu'en l'Union soviétique, on n'en on perd pas du tout de la même manière. Et le programme spatial il va avoir aussi une, toute une autre orientation. Alors, aux États-Unis, on va faire participer les scientifiques à, à monter sur les, sur, les, sur, les, sur les têtes des fusées euh, des expériences et de, pour comprendre, par exemple, ici, la trajectoire de la fusée. Ça, c'est une photo complètement accidentel qu'on qu a photographié la Terre, mais euh, ce n'était pas pour photographier la Terre, c'était pour comprendre le chemin, euh, si la fusée, comment elle se tourne, comment elle se comporte dans l'espace, parce que bien sûr, l'armée, elle était très intéressée par euh, le fait, euh, pour développer euh, de, des nouvelles armes, etc. Il et fallait aussi mieux connaître bien sûr la haute atmosphère, le, le comportement des fusées, etc. Et, peu à peu, on va avoir des, des vues aussi de systèmes météorologiques qui vont apparaître comme ici dans les premiers montages, on peut déjà appara voir apparaître des systèmes météorologiques, ici on a monté sur une, une sphère, une centaine de photographies aérobies, qui est le successeur de la V2, et on a on voit deux grands systèmes météorologiques apparaître, un ici et un tout en haut, là. Et ça servait au programme spatial civil de, de militer pour euh, des, surtout des euh, satellites météorologiques. Et une figure clé, bah, euh, Harry Bexler, il a demandé du US Weather Bureau, il a demandé justement la création d'une sorte d'atlas de nuages condensés, c'est-à-dire dans une seule image, une peinture, bien sûr, parce qu'on n'avait pas encore ces images-là. Et on imaginait la vue de satellite euh, sur euh, une partie des états unis Comment ça se... Euh, non, pas une partie des états unis euh, Comment se, on pourrait voir quel type de nuages et de formations météorologiques on pourrait voir d'une vue de satellite. Et c'est comme ça qu'on a euh, l'artiste, il, il, il a imaginé cette, ce nouveau type de nuage parce que, bien sûr, ça n'a rien à voir avec les atlas de nuages qu'on avait jusqu'à maintenant, puisque c'était des atlas de vue d'en bas, et ça ressemble et beaucoup plus locaux, et ça ressemble en rien à la vue spatiale, bien sûr. Et les, le programme météorologique TIROS, il a c'est à ça ce qu'on qu voyait euh, réellement avec, le premier, euh, avec les premiers satellites météorologiques. C'était des images très granuleuses, comme ça, avec des métadonnées, bien sûr, sur, euh, inscrites sur, euh, sur chaque image. Et ces programmes-là, ils n'ont pas révolutionné la météorologie, mais ils servaient surtout. À, à tracer des ouragans et, euh, des grands, pour euh, prévenir, pour, euh, pour détecter des, des ouragans. C'était l'outil principal parce que euh, ça prenait encore trop de temps de transcrire ces images. Là, on les mettait aussi, bien sûr, en mosaïque, euh, comme on l'a vu pour la Première Guerre mondiale, déjà. Et on pouvait produire des nefs analyses, c'est-à-dire des analyses météorologiques, des systèmes météorologiques, mais ça prenait encore beaucoup de temps et ce temps-là, il était en météorologie, le temps il est crucial, bien sûr, si vous voulez faire la prévision et, elle est, et la prévision, ça prend déjà plus que 20, de 24 heures pour les produire, c'est euh, bien sûr trop long. Alors euh, et je vous ai dit ça, euh, je voulais vous montrer ça aussi, qu'on nécessitait aussi que ça a amené à produire un nouveau vocabulaire, aussi un nouveau vocabulaire visuel, pour cette nouvelle vue sur l'atmosphère terrestre qui, va, euh, qui nécessite aussi des nouveaux atlas de nuages, etc. Pour l il fallait aussi changer l'enseignement en météorologie, bien sûr. Alors, on, je vous ai montré tout au début le lever de terre de 1968 d'Apollo 8. Ici, on a un autre lever de terre, plus ancien, et je vous le montre parce que il a été réalisé aussi de, de façon plus ou moins accidentée. Disons, non, c'était intentionnel, mais ce n'était pas prévu dans le programme. Et c'était le programme Luna Orbiter One qui était, qui, qui était son, son objectif principal. C'était de cartographier la Lune pour trouver l'emplacement où on va se placer sur la Lune pour la lunissage. Et Ici, on a, on, a, on a détourné la caméra pour capter la Terre avec le paysage lunaire en premier plan. Et vous, vous voyez ici aussi le dessin euh, plus technique. Ici en bas, il montre, euh, il, il montre dans, quelle, dans quelle orbite on se trouvait quand cette photographie a, elle a été réalisée. Et cette photographie, elle est intéressante parce que... On a déjà entendu sur euh, les origines de Google Earth, disons la mythologie de Google Earth, qui est celle de, euh, du programme Corona, de, de l'achat de Keyhole, et euh, Keyhole, c'était les satellites du, euh, du programme euh, Corona, du programme euh, d'observation euh, d'espionnage de, de l'Union soviétique, surtout. Et, ces satellites-là, euh, ils avaient une technologie, euh, disons, ils voulaient employer la technologie qui est employée ici, pour la cartographie de la Lune. Et ce euh, n'était pas le cas, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, euh, la cartographie de la Lune, elle a été réalisée avec une, un, disons, un laboratoire photographique spatial. On a développé dans l'espace les photographies et après on les a scannées et on les a renvoyées à la Terre et à la Terre, sur Terre on les a reconstituées. C'est pour ça, que quand vous regardez l'esthétique de l'image, elle est, elle est composée en trame parce que c'est des trames juste de, de, de, des échelles gris qu'on a transmis et qu'on a reconstituées. Mais dans l'espace, c'était un véritable laboratoire photographique. On a développé les photos et on les a scalées. Et cette technologie, elle est beaucoup trop encombrante, euh, elle est beaucoup trop lente pour les besoins de l'observation de l'Union soviétique, où il fallait bien sûr beaucoup de photographies, il fallait quelque chose de beaucoup plus massif et de beaucoup plus rapide. Et pour cela, on a euh, le programme Corona, les, les satellites Keyhole. Il, il photographiait beaucoup de terrain sur des pellicules très très longues et après on éjectait les pellicules et on les récupérait dans l'air et on les développait dans les avions. Et c'est comme ça qu'on pouvait, euh, pouvait produire euh, de l'imagerie euh, d'espionnage beaucoup plus rapidement et, et pas avec cette technologie-là. Alors ce transfert de technologie du militaire vers le civil, ça n'arrive pas très souvent. Mais pour la Lune, c'est un cas emblématique. Alors, je vous parle de ça aussi, parce que on a produit, avec cette technologie, on a produit de belles maquettes et pour créer un simulateur pour l'alunissage. Et pour cet alunissage, on a, pour 2 millions de dollars, on a construit tous ces modèles, on a, on a créé ce simulateur, qui finalement, il, il, il a servi à rien. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en en fait, ça ne pose aucun problème de, euh, de, de manœuvrer le véhicule spatial, disons, dans l'orbite euh, lunaire. Ça ne pose aucun problème. Mais on, on pouvait le simuler grâce à ces différentes maquettes. Et on, on, on, on bougeait ici sur la... Ça, ça s'est présenté comme ça. Par exemple, on avait différentes maquettes pour simuler différentes altitudes d'orbite et on pouvait, voir, euh, voilà, euh, on pouvait simuler ce, ce que les astronautes allaient voir euh, pendant euh, leur mission. Euh, même si ça servit servait à rien, ça, on voit bien que euh, voilà, l'importance euh, des, des différents euh, dispositifs qu'on va inventer euh, au cours de la guerre froide euh, et qui... qui sont bien sûr des exemples très concrets des différentes architectures qu'on va mettre en place pour des vues globales, que ce soit la Lune ou comme on a vu dans l'exposition de Yann Rocher à Paris, à la Cité de l'Architecture, où il a proposé tout un inventaire, on l'a déjà vu ces deux derniers jours dans notre réunion sphérographia, il y a plein d'exemples très intéressant, et bien sûr le programme Lola, il est mentionné aussi, parce que il faut, il faut bien sûr penser aussi architecture et globe ensemble. Et il y a une riche tradition pour faire cela, il y a des, des raisons historiques très importantes de faire cela. Il y a aussi, avec le lever de terre qu'on a produit, avec avec ce programme, euh, avec Luna Beethoven, on l'a on, on exposé pendant l'expo de Montréal, l'expo universelle en 1967, dans une architecture très particulière, parce qu'on a demandé à bach Fuller de créer un dôme, un dôme gigantesque, qui va accueillir cette pièce et qui va montrer aux, aux visiteurs qu'est-ce qui va se passer sur la Lune si on y arrive. Et là, on vous voyez là, le prolongement du paysage lunaire qui se prolonge ici dans l'image, et on voit la Terre disons, apparaître de loin. Et ce contexte il est important parce que la biosphère elle-même, l'architecture qui accueille cela, elle est bien sûr déjà aussi une vision sphérique écosystémique. De, elle est le modèle réduit de la Terre entière, en quelque sorte, euh, puisque... Aujourd'hui, elle accueille le musée de la biosphère. Et la pensée de, des dômes géodésiques, elle est bien sûr très ancrée dans une pensée, euh, dans une tradition euh, de guerre froide, et c'est-à-dire, bien sûr, militaire aussi, parce que bach metzel euh, la son premier succès financier, c'était de vendre des dômes géodésiques à des militaires. Et si vous allez... Euh, par exemple dans le nord euh, en Alaska par exemple euh, ou sur toute l'ancienne la, ligne de Distant Early Warning, c'est-à-dire tous les le boucliers qu'on a créés de protection euh, contre euh, contre des attaques venant euh, de, de l'Union soviétique on a, ça c'est une station radar jusqu'à aujourd'hui on fait des dômes géodésiques pour des radars bien sûr et ce type d'installation euh, a servi au grand succès de Bokmetsopola, le grand succès financier, et c'est bien sûr pleinement inséré dans le contexte de la guerre froide et les différents boucliers qu'on a créés pour se protéger contre euh, les attaques soviétiques. Et il a pensé ces dômes aussi de manière de beaucoup, de beaucoup plus disons, de, de façon de plus en plus grande. Il voulait créer un dôme pour Manhattan pour protéger la ville des intempéries. Et vous, les, et vous trouvez ça, les dons, vous trouvez ça, chez plein d'architectes de cette époque, vous trouvez ça chez Frey Otto aussi, qui va proposer ça, il a proposé ça dans sa thèse déjà, en Antarctique, il a proposé ça pour l'Arctique, pour des exploitations, différentes exploitations, ici c'était pour des exploitations euh, euh, en Arctique, c'était, euh, bon, en tout cas pour des exploitations de ressources, et il a proposé ça aussi pour l'espace. Et en effet, l'espace est, est un sujet très central, mais aussi l'énergie nucléaire. Parce que dans le cadre de Atoms for Peace, c'est-à-dire la promotion de l'atome sous Eisenhower, comme une énergie, disons, l'utilisation pacifique de l'atome, et pas d'inciter l'Union soviétique de diriger une partie de leurs recherches et de leurs économies vers une utilisation pacifique de l'atome, et pas seulement militaire. Ça, on a fait des dessins, de, des, des bandes dessinées de propagande. On a proposé, par exemple, ici, une ville minière en Antarctique qui serait, euh, oh, bien sûr, il y aurait un dôme, on pourrait exploiter les ressources en Antarctique, on pourrait vivre confortablement, etc. Bien sûr aussi, grâce à l'énergie nucléaire. Et bon, je, vais, je passe ça. Mais vous avez ça, cette vision aussi pour l'espace, bien sûr, euh, qui est beaucoup promu aussi pour la, euh, la colonisation de l'espace. Et vous avez aussi des expériences scientifiques très concrètes, comment on peut créer des biosphères artificiellement. Dans l'Arizona, il y avait un projet. Euh, il y a un projet de biosphère. La biosphère, de, elle a échoué sur un plan scientifique parce qu'on n'a pas se créer une biosphère hermétiquement fermée qui pourrait fonctionner de façon autonome, notamment à cause des problèmes d'oxygène de, et d'accumulation de CO2, mais euh, on a testé bien sûr cela aussi de façon très concrète. Et si Brockman se il est important parce que il va apparaître euh, dans, le, dans le catalogue. Il, il apparaît partout, dans, le, dans toutes les différentes éditions de l'Aula's Catalogue, qui est un catalogue édité par Stuart Brandt, qui était euh, dans la Silicon Valley un des, un des premiers à, à inciter la NASA de publier des photographies de la, de la Terre entière. Il, a, il y a une anecdote sur lui où il aurait distribué des... Euh, et il aurait envoyé aussi à des politiciens, etc., un petit badge qui disait « Why haven't we seen the whole earth yet ?» ou quelque chose comme ça. Et pour inciter justement à publier ces premières images de la Terre vue de loin, et euh, en effet, ces images vont faire partie du Whole Earth Catalogue, qui est un peu un précurseur de, de Google, qui est appelé un précurseur de Google, parce que ça va rassembler des savoirs très, très diverses, euh, comment euh, on peut vivre, construire des, bien sûr des communautés autonomes, mais aussi ça va inclure des choses très très des outils, euh, des outils très très divers de, de, de plein de champs différents très importants pour la contre-culture. Alors, euh, euh, mais euh, il y a des historiens comme Fred Turner qui ont montré aussi que cette contre-culture américaine, elle est beaucoup... c'est pas seulement une vision hippie, euh, disons, spiritualiste, etc., mais c'est aussi une vision très technocratique, si j'ose dire, ou quelque C'est aussi une vision euh, très euh, instrumentale de la Terre, disons qu'il y a, qu'on peut... Il euh, croit beaucoup dans la science et dans les technologies qui pourraient améliorer le monde. Et cette pensée de la de, de, que les technologies pourraient résoudre les problèmes qu'on a sur Terre, est, elle est très ancrée dans l'esprit de la Silicon Valley jusqu'à aujourd'hui. Vous le voyez, bien sûr, avec tout ce qui va suivre avec maintenant dans le Space de zéro ou avec, euh, oui, avec des entrepreneurs comme Elon Musk, etc. Alors, euh, la Bible, elle est aussi une forme... Là, on arrive, vous voyez, on est, on est parti d'une vue très locale, et de la vue, des vues de Nadar, des vues de Paris, de la Lille-Saint-Louis, des péniches, on s'est on de plus en plus éloigné. Et là, on se retrouve sur le chemin vers euh, euh, disons, la dernière mission Apollo, la dernière mission habitée du programme spatial américain. Et on se retrouve maintenant à une distance très importante, de la Terre, où, normalement, les, les, les, oh, les, les humains ne se baladent pas normalement à cette distance-là. Parce que il faut s'éloigner très loin, disons 20 000, 30 000, 40 000 kilomètres de la Terre, pour voir la Terre en entier. Habituellement, sur l'ISS, toutes les photographies, et, euh, Pesquet, Thomas Pesquet, il nous inonde sur Twitter avec ses photographies de, de, de la Terre euh, pris par l'ISS, disons, d'une orbite très basse. Cette perspective, c'est pas du tout cette perspective-là, euh, qui est celle de la Terre entière, qu'on a très très rarement, surtout le, euh, en tant qu'humain. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que bien sûr qu'il y a plein de lectures qu'on peut apporter à cette image. Et qu'elle qu s'est imposée comme une image, il y a bien sûr la, la vue cartographique, on peut prendre ça comme un objet cartographique, et on peut dire, ben, là, là je vous le montre, comme on a enregistré sur la, sur la pellicule la photographie, c'est-à-dire, elle a été réalisée, il euh, n'y a pas de viseur sur la caméra, et la caméra, c'est une caméra Hasselblad, qui est tenue comme ça, et qu'on qu va photographier par l'hublo, et on va, on va actionner comme ça, sans vraiment regarder par un viseur. Et sur le négatif, c'est dans cette orientation, et ce n'est pas découpé, etc. Et on va bien sûr prendre ça comme objet cartographique, on va le tourner, on va l'orienter vers le nord, on va le couper, etc. Et c'est comme ça qu'on va le diffuser. Et aujourd'hui, on, on revient à cette forme Idéal, on essaye de reproduire cette image avec les différents programmes spatiaux, euh, les satellitaires, euh, comme MODIS ou Suomi. On va constamment revenir à, à, à, à cette Terre entière pour la reproduire, on dit de façon beaucoup plus précise, etc. Mais, bien sûr, les, déjà, on l'a déjà évoqué euh, ces deux derniers jours, il n'y a jamais une vue. Planétaire total, ces vues totalisantes planétaires sont bien sûr, ces vues globales sont bien sûr toujours partielles, toujours construites. Et on, même si vous reproduisez les deux hémisphères comme on le fait maintenant, parce que bien sûr il y avait, il y avait ici, on avait seulement une hémisphère hein, bien sûr. Aujourd'hui, on essaye de, on, pour euh, montrer les, les deux hémisphères. On, met, on, on produit toujours les deux. Mais il y a bien sûr aussi, il y a toujours la couverture nuageuse qui, qui gêne notre regard. Il y a aussi une, une composition assez complexe qu'on va réaliser. On va ré réaliser euh, on, hier, on a vu l'exemple de Madagascar, ce qui, et on a vu qu y a des, que les dates des différentes photographies peuvent, être de, euh, que peuvent porter des dates très très différentes. Ici, bien sûr, c'est encore plus le cas parce qu'on on va utiliser pas seulement un capteur, deux capteurs, trois capteurs, on va utiliser plein de capteurs différents, plein de satellites différents, plein de. Euh, non, ça, ce n'est pas vrai, mais on va utiliser plein de capteurs différents et des, des moments différents. Et on va utiliser aussi, en effet, d'autres données parce qu'on va commencer d'abord avec une sphère bleue, après, on va mettre les terres érigées, après, on va mettre couche par couche, on va reconstruire cette vue globale. Et s'il y a des données qui manquent, on va recopier des données et on va juste copier-coller et boucher les trous. Et ce vide, dans les cartes, on va bien sûr artificiellement l'enlever pour produire cet idéal. Tout ça pour dire que l'imaginaire il n'a jamais disparu, bien sûr, de nos visions globales. Et que la partie de l'imaginaire, elle reste jusqu'à aujourd'hui très importante dans la production des vues globale. Et euh, il y a une riche tradition d'imaginer la Terre comme, pas seulement comme un objet, comme un globe, euh, comme le fait Alain Sauter, euh, mais plutôt comme des objets, c'est-à-dire pas comme un objet, euh, pas seulement comme un simple objet, mais aussi comme une Terre vivante, c'est-à-dire dotée d'une atmosphère, etc. Et là, on a des exemples. où On a essayé d'aplatir légèrement, avoir une sphère légèrement, un géoïde aplati, avec doté d'une atmosphère, etc. On a ça aussi dans la, chez les chez Flammarion, bien sûr, ou bien chez des astronomes. Euh, allemand euh, du côté en Allemagne. Et on a ça aussi beaucoup dans le, ce qu'on va appeler le « space art », c'est-à-dire Lucien Rudeau, qui va, euh, qui va euh, le, le belge, qui va nous, euh, nous forger ce langage visuel qui est resté très fort jusqu'à aujourd'hui dans les vues d'artistes euh, spatiales et qui va fonder un peu cette, ces vues de « space art » Qu'on qu a aussi dans les vues de Stanley Kubrick, par exemple. Alors, pour vous dire qu'il y, euh, y a Suomi, on l'a déjà vu, le, euh, la bille bleue, la reproduction de bille bleue par Suomi, mais Suomi a aussi euh, un capteur pour capter la, la lumière artificielle sur Terre. Et on mobilise beaucoup cette, cette image pour nous parler de l'Anthropocène pour nous dire, voilà, on a ici un peu une image typique pour l'anthropocène à cause de la lumière artificielle qu'on a retenue pour cette image-là, cette vue globale. Mais il y a aussi d'autres lectures possibles de cette image. Et il y a un article très intéressant de Sarah Pritchett dans le journal Environmental History, où elle nous explique qu'en fait, il faudrait aborder cette vue aussi par le biais de la pollution lumineuse et pas uniquement par la vue de la lumière artificielle. Parce que déjà, il y a plein de lumières différentes sur Terre. Il n'y a pas que la lumière artificielle, mais il y a aussi la luminosité, la bioluminescence, il y a la lumière naturelle, il y a des feux, il y a des volcans, il y a toutes sortes de sources de lumière sur Terre. Et ici, on a juste... Retenu la lumière artificielle. Il y a aussi, alors, et ça, ce choix, il a, il a des conséquences politiques, parce que c'est ce que vous faites. C quand on fait ça, c'est ce son argument principal. On reproduit un peu une, on essaie de, de plonger, en, en gros, le cadrage déjà ici, le, un cadrage une, où l'Afrique le continent noir, entre guillemets, plongé dans le noir. Et on, avec, avec l'Europe très proche visuellement, on amplifie encore cette, cette différence. Et on a aussi, bien sûr, la dichotomie entre la culture et la nature, qui est reproduit aussi, ici, de façon très binaire. On a, on a la culture, on a la nature, on a le, la lumière, on a le noir. Et la composition de cette image, elle renforce cela. Elle le crée artificiellement parce qu'on a décidé de retenir uniquement la lumière artificielle et elle l'amplifie par le, le cadrage qu'on a choisi, c'est-à-dire par comment est, comment la composition de l'image. Et elle a aussi des réflexions, bien sûr, sur les, le caractère hybride de, des phénomènes, c'est-à-dire quand on parle de catastrophes naturelles, c'est jamais naturel, comment on sait très bien C'est toujours des phénomènes hybrides. On l'a vu en Turquie, si vous avez un tremblement de terre, ça dépend des conséquences qu'on va subir, ça dépend beaucoup des politiques publiques. Qu'est-ce qu'on va permettre, où est-ce qu'on va permettre de construire, comment, etc. Quelles normes sont respectées ou pas Bien sûr, c'est toujours des désastres hybrides, en quelque sorte. Pareil pour les feux, le feu peut avoir une source naturelle, un départ naturel ou artificiel par les mégots, mais sa propagation peut bien sûr être la conséquence de la végétation choisie pour les plantations, de la sécheresse, etc. Alors voilà, et c'est toujours des phénomènes hybrides. Et du coup, ici, on a choisi le cadre binaire, purement binaire, pour le reproduire ici comme une icône de l'anthropocène. Alors, euh, euh, voilà, ça c'est euh, pour vous donner un exemple des effets politiques euh, d'une image comme ça, d'une image globale. Et euh, une, une, une, euh, un dernier élément important est bien sûr que qu par cela on dépolitise, euh, il y a une dépolitisation de l'image, parce que. Euh, euh, on euh, ne on, on s'interroge pas pourquoi euh, on est plongé dans le noir ici. Et que la source, bien sûr, qu'on qu n'adresse pas les, la pauvreté, etc. On n'adresse pas les questions politiques qui sont à la source de pourquoi il y a, certains, il y a cette grande différence qu'on peut observer au niveau de la lumière artificielle. Et d'un point de vue technique, pour finir, il y a bien sûr les gens qui travaillent sur la pollution lumineuse et ils savent très bien souvent mis, et c'est très bien pour la vue globale ou euh, disons à moyenne échelle mais si vous rentrez dans le local ça ne marche pas du tout parce que, à cause de la couverture nuageuse euh, la lumière, la pollution lumineuse elle peut être très importante dans les lieux où la lumière elle est réfléchie par les nuages et c'est ça le, le, euh, le capteur de suomi et c'est pas du tout euh, gérer ça et du coup il, il néglige bien sûr de façon très importante les vues euh, locales et le, les problèmes locaux oh, j'ai déjà parlé longtemps je vais euh, peut-être je vais est ce que j'ai euh, parlé ah, non ah, il y avait une introduction ah, voilà j'ai oublié alors j'ai encore un peu de temps alors, euh, euh, peut-être 5 euh, minutes encore Oui Ok. Alors, je vais vous parler encore d'un euh, cas que j'ai beaucoup étudié. Tout récemment, il est paru un dernier. Et ça, ça va être mon dernier article sur l'ozone, je le promets. Euh, parce que j'ai beaucoup travaillé l'ozone et malgré de la... Euh, j'ai terminé, j'ai bouclé. J'ai tourné l'objet dans tous les sens, je pense que ça, ça suffit. Et le tout dernier, c'est sur la, la euh, diplomatie visuelle, où on a exploré les archives orales des différents participants euh, au protocole de Montréal, aux négociations sur le protocole de Montréal. Et on a essayé de montrer que, les, le, contrairement à la stratégie diplomatique affichée par la diplomatie américaine qui a initié le protocole de Montréal, qui était on a ignoré le trou de la couche d'ozone, on a essayé de montrer que ben, ce n'est pas du tout le cas parce qu'il euh, y a des acteurs clés qui ont mobilisé ce type d'image que vous voyez ici en haut à gauche euh, de face, dans des conférences dans des, dans des endroits un peu semi-officiels ils ont mobilisé les, les vues satellitaires euh, du trou de la couche d'ozone, et ça a forcément influencé aussi les négociations et le, et, euh, le, le résultat euh, du, euh, du protocole de Montréal. Alors, euh, j'ai montré dans d'autres travaux, j'ai montré que les, il y a aussi des outils visuels très performants qu'on a mis en place pour créer cette métaphore, c'est-à-dire euh, les images satellites sont basés sur des isolines ou des isosurfaces qui sont l'outil clé pour, euh, pour créer la métaphore du trou parce que sans, sans ces isolines vous n'avez pas de trou et on le voit bien si on le compare à, aux britanniques qui ont publié des graphes sur la déplétion de l'ozone au-dessus de Hale Bay, la base en Antarctique euh, la base britannique et là on ne parlent pas du tout du trou parce que bien sûr ils sont dans un lieu local, et il voit la dépression de l'ozone, il ne voit pas de trou. C'est bien sûr la vue globale du satellite de la NASA qui va faire cela et des outils comme l'isoline. Et l'histoire de l'isoline, elle est très, très importante parce qu'elle nous enseigne eh bien sur cette capacité de créer l'illusion des mesures continues. C'est-à-dire en 1817, quand Alexandre de Humboldt va publier une carte sur les isothermes de la Terre, de, de l'hémisphère nord. Il va utiliser 52 mesures pour créer cette carte-là. C'est une carte, euh, on ne le, le voit pas, mais ça va de l'Asie jusqu'à l'Amérique. C'est une carte, une projection Mercator, sur laquelle il a mis des, des isothermes. Et les, il n'a retenu que 52 mesures pour l'entière en, hémisphère nord. C'est très peu pour parler de la température de toute une hémisphère. Et, de, et, et ça, va, ça montre très bien la capacité du l'isoline de, soit de cacher une base de données très très maigre, ou bien dans le cas de l'ozone, où vous avez 400 000 mesures par jour, où on va essayer d'intégrer un grand nombre de mesures et de, de faire un sens. De tout cela, parce que, ou avec un outil visuel très puissant qui va permettre justement de détecter euh, des euh, des tendances très importantes dans ces mesures. Et c'est ça ce qui va ce qui va être professionnalisé, parce que au début on va faire, on va créer des cartes comme vous voyez là-haut à gauche, mais le Scientific Visualization Studio va être mis en place dans les années 90 pour accompagner ces images d'un storytelling, d'une narration, d'une mise en récit. C'est-à-dire on va professionnaliser la mise en récit de ces images scientifiques, et on va aussi les transformer en vous dans des vues plus globales. C'est-à-dire on va produire des cartes plutôt comme ça, on va produire des animations, et on va, même si au début il y avait aussi déjà des animations, mais on va voir plus l'impression d'un globe, on va avoir un récit, une mise en récit beaucoup plus importante on va accompagner ces vues scientifiques avec une vraie narration, une vraie volonté de traduire cela aussi dans d'autres sphères, euh, dans les sphères publiques, des de, de, de, de politiques publiques, etc. Et voilà, ça c'est euh, un exemple euh, très important qui montre voilà, les, euh, comment, on va, euh, comment la NASA elle va professionnaliser l'accompagnement la, de, le, de leurs résultats scientifiques et, et leur la mise à disposition à différents publics. Euh, alors, pour finir, je, je vais sauter quelques slides. On va finir avec ça. Avec, euh, on l'a déjà, déjà évoqué ces, jours, ces, ces derniers jours. Mais on va finir avec euh, plutôt, euh, vous connaissez Plutôt euh, ce, cela, Charles and Ray Imes, euh, Powers of Ten, qui est un film qui est, un film qui est basé sur, sur, ce, ce, euh, sur cette bande dessinée euh, de 1957. Et cette bande dessinée, elle avait l'intention de, de, à différentes échelles de puissance 10, on voulait raconter justement comment on voit. Euh, Comment on peut voir l'univers à ces différentes échelles. Comment l'univers se présente à ces différentes échelles. Et le film, il a fait avec cela, avec une mise en récit, de, disons, euh, euh, on est dans un parc, et on va, va s'éloigner de plus en plus de ce couple sur, qui est une scène de pique-nique, et on va aller jusque dans l'espace très loin, et après on va, une vision très macro, et après on va aller dans l'échelle très micro jusqu'aux atomes, Et on présente cela comme... C'est un montage super efficace, parce que c'est un montage continu, pas du tout comme vous le voyez là, et comme c'était prévu ici déjà, c'est-à-dire une bande dessinée où tout est, dé... tout est coupé, découpé. Et Bruno Latour, dans un texte, pour une exposition qui de fois Eliasson, il a proposé un tout, un tout petit texte qui s'appelle « L'anti-zoom » qui explique très bien que c'est les, les, euh, les effets dévastateurs de cette métaphore. C'est-à-dire que cette métaphore optique du zoom, qui vient bien sûr de la, de la photographie, euh, ce télescopage continue, et bien sûr, une illusion absolue parce que on nous déposait de, de du fait de la production des savoirs comment on produit ces images et chaque image elle représente bien sûr quelque chose des univers complètement différents on est, on va de de l'univers de, de satellitaire on va aller jusqu'à jusqu'au accélérateur de particules on va toutes euh, jusqu'à la microbiologie, jusqu'à là la... Il y a tous ces domaines, différents domaines de savoir qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qu'on va aligner ici, sur une ligne continue. On va, on va faire comme si c'était des savoirs continus. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et si on nous dépossède de cette déconnexion entre ces différents domaines que, et la production très locale, euh, que, qu il, faut, il faut se rappeler il y a toujours une production extrême local, aussi pour les savoirs, et ça compte encore plus pour les savoirs globaux, que c'est un petit modèle dans une petite boîte euh, américaine, aux états unis par exemple. Et, et voilà, il ne faut, faut pas oublier ce contexte extrêmement local de la production de, tous les, de chaque savoir, et aussi de, de l'instrumentation, le rôle de l'instrumentation, c'est pour ça que je vous ai parlé de phénoménotechnique, dans la production de chaque, chacune des savoirs de ces échelles et des images. Et euh, euh, il y a une analogie très, très bien qu'il utilise, c'est avec l'histoire, où il dit, bah, oh, l'histoire, on, on, on, on comprend ça tout de suite, on ne va pas dire que le récit, je ne sais pas, du, du 15 euh, février, il est inclus dans le récit de la guerre de 1940 à 1945. C'est juste en, en moins de détails. Mais il est là-dedans. Si vous lisez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, bah forcément, le, le récit du 15 juin, il est là-dedans. Euh, forcément, non. Bien sûr que non. Ce qui est évident pour l'histoire devrait l'être aussi, aussi pour les échelles. C'est-à-dire, il n'y a pas la carte au, euh, au, mille, au millième. Elle n'est pas juste inclue en moins de détails, dans la carte au millionnaire. Ce n'est pas le cas. Bien sûr que ce n'est pas du tout juste un télescopage. Il y a différents savoirs, chaque fois. Et le euh, euh, ben Google Earth va bien sûr choper chaque fois différentes, différentes données, à chaque échelle qu'on va interroger. Il va chercher littéralement d'autres données. Et ça, il ne faut, il faut pas oublier ça, dans la production euh, des des savoirs globaux, et voilà, je vais conclure par ça. Merci de votre attention. Merci.